Tout le monde qui aime Kounia, comme un petit morceau qui est en vitrine, s'en baptême e dit. Et l'homme qui m'a bat-t-il, je vais renouveler encore pour tout le monde qui m'a Je suis un grand goût comme tout le monde. Je va prêcher l'évangile, je trois jours, je ne pas manger. Parce que je n'ai pas cinq gouttes poche. Pendant que je suis prédicateur, je va passer trois jours littéralement, à ne pas manger. Je un année avec un grain de souliers dans le pied. Et pour souliers à pas de trop rapide et ferme, je en balle. Nous avons jeté même poste marchand de les années 80. Ah ab chemise uniforme m'te kon an l'église uniforme le col moi m'ba de gain moun souit moi seulement m'ti gain bible professionnel. Le Seigneur te dit, je vais prendre route Professionnel Il te dit, pour moi, non, je prêcher l'évangile, je vais prendre soin. <rire> C'est comptable, il te dit, je vais gaspiller comme moi. Parce que je ne peux pas faire rien en comptabilité. Je dit qu'il plusieurs a pas suis Il y a un petit frère, c'est Bob Lafleur. Il y un petit frère, c'est Pasteur Pierre Lafleur. Nous vivons ensemble, nous passons ensemble. Nous grandis, nous grandis. Il pasteur a Maxo Lafleur. C'est la de Mlac qui au Canada. Et nous passons plus de misère ensemble dans l'évangile. Bien entendu, et pas de quitter, mais de quitter, non pour l'évangile. L'évangile est ramassé, mais pas de grand, grand. L'évangile te ramassé, mais pas de grand. Dans l'évangile, et moi, je prêt je me sentais senti en état. Pour que tadi ne l'évangile pas réel, coupez tête mon fils. Pour que l'on ne pas parler de Jésus, coupez tête mon fils. Et pendant 42 ans de conversion, je travaille dans la pièce de l'État. Je travaille dans la pièce du bureau privé. Je ne prétends pas la banque est la banque Le en de en danse pas la personne. Je ne pas est Je ne pas que la banque ma dieu. de pour, pour personne pour ta place, mais l'Évangile moi. donc ça m'a je à vivre tout ça m'a vivre ou même là ou même machines mais ingénieur caille là l'aimé bout de pièce caille moi moi moi moi moi ans moi mais moi là pour me faire une plantation. Je ne suis pas ni la banque, ni aucun côté. Le Seigneur fait me construire une pièce qui pour m'habiter avec famille. Je construit la première base de premier Je coule le béton dans l'échelle échelle pour le béton monter. Je suis passé un bâtiment pour prendre un contracteur. Nous commençons le béton à 8h, c'est nous même qui à minuit. nous avons des ne pas qui Même dans l'échelle, je suis allé béton, monter tout le monde pour ne pas avoir voler, pour ne pas de mauvaise action. L'évangile, moi je ne parle pas de la je ne pleure en pile. Je dis, pour qu'il qui de ma misère comme ça. Il dit, Amel, je fais ça pour deux raisons. Premièrement, je ne sais pas si je importance l'importance ça. Il dit deuxièmement, tout le monde qui pas si je ne peux pas le ne pas de témoignage. Donc, quand il y a moun la ja, si personne ja, qui a couru, n'importe la machine, il de sorti dans ou a pris son temps dans le chien. Et figurez bien, tout l'État dans le pays, tout fonctionnaire d'État, ancien comme nouveau, n'ont pas foutu de dire que nous avons un dossier e, et un bureau public qui a marché, m'a dit, job, organisation, montée, descend Je n'ai pas fait ça. Je suis maintenant, crois-moi, pour prêcher l'Évangile. Là, l'homme vient dans le merde de ou a ce que l'Évangile je fais non, Au nom, je fais respect pour les gens qui sont Je Je ce que je suis Je suis un un Donc, je voulais dire, tout le monde captant de quelle que soit nature, quelle que soit sa personnalité, je ne pas dépendre. Non, dans contexte, nous les un individu dans un territoire, moi c'est haïtien, mais avant tout, je suis chrétien. Je ne suis pas pasteur, apôtre, etc. Avant tout, je suis chrétien. Je ne pas négocier à personne pour faire, non moins pour faire l'évangile. Si nous a le contraire, ou bien vous pensez, ou qu'on pense, avez viré la tête parce que trop tard. Vous n'est pas de tête, pour pas virer. Ouais, 24 ans, je connais mes amis. Premier petit machine, puis cop, etc. Toutes les machines que nous connaît. pas au monde, etc. Et Qui l'aura a e écalé dans la mais le Seigneur fait geste avec moi pour me faire l'évangile. Nous avons toutes négociations, ouais, pasteur ou pasteurs, ou faire souterrain, toutes les de moi déjà. Même avant, eu. longtemps avec moi, je ne peux pas négocier. Négociations écuméniques viennent de moi. Négociations que Satan, le diable, a descend sous plusieurs aspects de moi. Je dis que je l'évangile, mais fait négociation négociations. Je dis non, je ne pas négocier. Et vous nous arriver là. Et y nous revient dans la dernière minute pour mourir. Mais là, moi. Et puis pour me me négocier avec quiconque. Il m'a dit ça. Tout le té dans le monde. il mettez-moi de côté. Excepté si là qui mis de côté. Excepté si là qui mis de côté. Mais, association passe dans le pays. il mettez-moi de côté. Vous êtes qui ça? Parce que l'homme, il ne prend pas l'homme, il Mandez pardon, confesser. Même là, m'a pas qu'on aime confesser. Pour autant, tu as améliorer. Je amélioré. Tu plus raide. Bon, finalement, ça m'a dit ça <cười> <cười> <cười> Et il bon Dieu béni, nous. <cười> Donc, si nous voulons. Si nous voulons, nous sommes capables de prendre comme un modèle dans temps. Si nous voulons. Nous sommes d'accord pour faire l'évangile. Et, je répète encore. Je dis, dans la vie que nous une seule femme, pendant plus de 30 ans, 42 ans de conversion, je connais une seule femme dans la vie. Est-ce que vous entendez bien là. C'est Jésus qui fait ça en dedans chez <coughs> En dedans ou chez eux, pas un vagabond. Pour <coughs> me bon, nous que cela, le Seigneur aide, aidé, me dites nous tous. Amen. Amen. Amen. Et prochainement, si mon Dieu t'a bon avant-année, pour me présenter nos familles, moi au complet, tout dans la discipline de l'évangile. Que c'est M. Nan